tout le monde, c'est William, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la review 228, un produit de l'Ontario, Pure Sun CBD, un produit qui contient du CBD. On voit ici l'étiquette jaune qui nous indique bien là, que c'est de l'Ontario, tandis qu'au Québec, c'est vraiment en bleu. Merci à Jean l'abonné, qui m'a envoyé ce beau cadeau, un produit flambant neuf. Euh, c'est une marque qu'on ne connaît pas à la SQDC. Ça s'appelle Village Farm et Village Farm ont la marque de commerce Pure Sun Farm. Village Farm, c'est une compagnie qui existe depuis quelques années parce que c'est une compagnie qui produit des légumes, des tomates et puis là, ils se sont lancés dans le cannabis. Pareil comme une compagnie qui est au Québec, on sait les Serres Bertrand. Les Serres Bertrand, dans la ville de Mirabel au Québec, se sont associés à Canopy. Donc euh, les euh, producteurs de tomates en serre euh, se sont vraiment lancés dans le cannabis, euh, quelques compagnies au Canada là, ont, ont, changé, là, euh, ont changé leur plan d'affaires, ont changé leur plan d'entreprise et puis euh, ça a que c'est plus payant faire du cannabis que vendre des tomates à 99 sous la livre. Hein? On sait que le cannabis, c'est 99 sous pour une livre. Hein? On sait qu'une livre, c'est 454 grammes. Hein? Quand c'est rendu là, 7, 8, 9 dollars le gramme, euh, c'est beaucoup plus cher là, que 99 sous là, pour une livre de tomates. Donc, euh, comme les cerfs Bertrand se sont associés à Canopy, euh, Village Farm, Village Farm ont sorti Purson et quand on regarde Purson, ils ont plusieurs variétés le White Rhino, le Critical Calimist, euh, le Island Honey. Mais ici, on a, je ne sais pas, si c'est un produit mélangé. Ils appellent ça le Purson CBD. Ils ont aussi le Purson Hybride, Purson Sativa, Purson Indica. Je vais vous indiquer les pourcentages. On a ici là, on n'a pas de THC. On n'a même pas 1%. On en a 0.6. Donc, il n'y a pas de THC. Euh, 16.8 de CBD. 16.8, c'est dans les plus hauts que j'ai eu à date. Euh, j'ai eu le Étoile Polaire CBD là dans un alentour de 16%. Donc ici, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Euh, on ouvre ça. Merci encore à Jean, l'abonné. Alright, c'est vraiment bien scellé, hein? c'est euh, tout neuf. Je sais pas pourquoi je me suis mouillé les doigts. J'ai l'impression que je suis capable de le décoller. Parfait. Donc ici, qu'est-ce qu'ils disent comme description? Hum, quoi de THC entre 15 et 22 de CBD, donc ça peut aller jusqu'à 22 de CBD. Euh, vraiment intéressant. Euh, price drop, un rabais de 17%, c'est très drôle pour le 3,5 grammes, euh, 4,84$ de rabais, il n'y a pas ça à la SQDC, on n'a pas le droit de l'indiquer, hein? des fois il y a des changements de prix à la SQDC, il y a même des réductions de prix, mais c'est pas affiché en rouge, tandis qu'ici c'est écrit en rouge, price drop de 17%, euh, marketing, publicité, c'est interdit au Québec. Donc, euh, à travers le Canada, hein, on sait qu'il y a dix provinces, deux territoires, 10 provinces, trois territoires, 10 provinces, deux territoires ou trois territoires. Le Canada est divisé, hein, est séparé et puis euh, chaque province là, a des petites règles différentes, Donc, euh, comme le marketing et euh, le pub la publicité. Donc, je ne l'ai même pas senti. Je ne l'ai pas regardé. On a réussi à ouvrir le contenant. Ouf. Ouf. Ouf. Ça, là. Ouf. Ça, c'est du caroufle. Oh, Ouf. La cocotte est vraiment verte, foncée, foncée. Ouf. L'humidité est parfaite. Euh, on va lire un peu la description ici, puis je vais vous montrer ça là, à l'écran. C'est fade. Il n'y a, a pas de brillant, il n'y a pas de brillant trop trop. Donc, Pure Sun Farm ont sorti le Pure Sun CBD. Euh, C'est écrit en anglais ici. Est-ce que je peux mettre en français? Il me semble qu'on peut mettre ça en français. Hmm. Oh là là là là, oui, on peut mettre ça en français. Et voilà. Ça travaille, ça travaille et voilà, on a ça. Je suis sûr que la terpène, c'est cariofilène, puis même euh... même pinène, cariofilène, pinène, puis même euh... savon vaisselle là, savon vaisselle ou euh... c'est quoi le genre là. Euh... Pas humulène, pas humulène. Euh, moi, je dis puis pinène. Les affaires de Guayol. Guayol, puis il y en a un autre, là. Nirolidol, Nirolidol. Nirolidol ou Guayol? On va aller voir ça. J'espère que c'est quelque chose du genre. Ce phénotype de canatonique. On connaît canatonique à la SQDC. Donc, euh, le Purson CBD, là, c'est un phénotype de canatonique. Donc, c'est vraiment un arôme qu'on connaît. Hein. présent des arômes concentrés de fleurs fraîches, de, c'est en français pour ça, pourtant, là, cream cycle, je ne sais pas c'est quoi, de cassonade et de cardamome. Cardamome. Cardamome, euh, ça, c'est un épice. Euh, c'est très particulier quand on, on sent ça. Euh, je, je pense que c'est agréable, hein, le cardamone. cardamome. Cardamome. Cardamom. Je sais pas si je le prononce, si je le prononce bien, c'est en français. Donc, les terpènes, Oh, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Alpha bisabolol. Bro, je te l'ai dit, bro, je te l'ai dit. La deuxième, je suis un peu surpris. Beta myrcène. Hein, le myrcène, habituellement, on aime ça. Troisième, guayol. quatrième, Linalol, et le cinquième, Transkaryophylène. Donc, je suis vraiment content, là. le biza bisabolol. biza écoute, c'est ça, c'est ça. biza c'est ça, man. J'aime pas ça. Biza-Bolol, là, tu vois bien que c'est ça. Myrcène en deuxième, là je me répète là, parce que je veux, je veux que ça te rentre dans la tête, que ça me rentre dans la tête moi aussi. Myrcène, je comprends pas pourquoi c'est en deuxième. De toute façon, j'ai de la misère à le décrire, Myrcène. J'ai la misère à savoir c'est quoi exactement que ça sent le La raison que je suis toujours en train de capoter sur une Myrcène, c'est que c'est souvent euh, la terpène qui est dominante dans les cannabis qui m'intéresse, que j'aime beaucoup. Hein? Là, on a découvert là, dernièrement là, qu'il y a toujours, toujours là, deux terpènes dans mes cannabis que j'aime beaucoup. Je sais, faut pas dire toujours, faut pas dire toujours, souvent. Myrcène et euh, l'inalol. Là Ici, on a le Myrcène et l'inalol en quatrième place, Myrcène en deuxième place. Donc, 1, 3, 5, 1, 3, 5. C'est les trois que, que je goûte vraiment. Bisabolol. Goyole, souvent, c'est un goût là, qui ressemble à ça. Là, que, que, quand je sens un cannabis que j'aime pas, il y a souvent ça. Goyole, bisabolol. Ah ouais, ah ouais. Puis cariophilène à la fin. Euh, le, le linalol, c'est pas le linalol que j'aime avec le myrcène. C'est. Euh, là, j'ai un blanc. Là, j'ai un, un méchant blanc. On va le voir tout de suite. Euh, le Hawaï le Hawaii break il y a la combinaison que j'aime de terpènes limonène limonène myrcène avec limonène, c'est pas linalol donc vraiment je l'aime pas l'arôme ici là, mon Jean vraiment pas, euh, c'est vraiment pas des terpènes que j'aime euh, ah, il y a beaucoup de terpènes à étudier les amis hein il y a vraiment beaucoup de terpènes mais tu le vois tout de suite là je, je, je c'est pas de ma faute je l'aime pas ça, cette affaire là là euh, de bisabolol j'aime pas ça man euh, et guayol, cariofilène euh, linalol c'est c'est les quatre que j'aime pas bang bang bang bang bang qu'est-ce que je fasse je peux pas euh, je peux pas tout aimer moi là là hey, écoute c'est quoi on a besoin de CBD mais je ne peux pas te dire pourquoi. Hein? Plusieurs nouveaux abonnés à Winman. Winman, hein? je cherche plein d'affaires en même temps. On a trouvé Grinder. En réalité, je ne me souvenais plus qu'est-ce que je cherchais. Donc, on a besoin de CBD. Euh, merci à Jean et merci à Frank. Frank, on s'est rencontrés tantôt. Euh, il m'a donné un fumant ensemble. Un gros merci, Frank. Donc, je suis un peu gelé. Puis. Avec le joint qu'on va fumer de CBD, ça va faire un bon mix. Je ne sais pas s'il faut que ça brûle en même temps. Hein? S'il faut que ça brûle vraiment en même temps. Ou si tu as du THC dans le corps et tu prends le CBD après, l'effet d'entourage va fonctionner pareil. Je sais pas. Hein? En fait, en fait euh, on n'a pas encore assez d'expérience. Là, j'ai roulé un 1 et J'espère que ça va bien aller. Donc, on avait découvert là, que c'était un, euh, un phénotype de canatonique. Donc, c'est du canatonique. Ça s'en va bientôt, euh, ma tante. Euh, J'ai mon tracking number. Je ne sais pas ce qu'est-ce qui va avoir dans le paquet. Moi, il, il m'a dit une tente. J'espère qu'il va y avoir une lumière puis le kit, là, parce que moi, je n'ai pas d'argent à investir là-dedans. Mais ça a l'air lourd. Hein? J'ai vu les informations. Euh, Peut-être qu'il y a un petit package là-dedans. Vraiment haute les boys, euh, de faire pousser là, un ou deux plans. L'attente va être vraiment petite, mais peut-être ça va être juste être un plan. Donc, on va faire pousser un plan de cannabis. Et puis, euh, on ne sait pas si c'est légal au Québec. C'est pas légal à 100 euh, C'est peut-être légal là, à, à 98 là, à cause qu'on est Canadien. Mais le gouvernement Legault, sur son site Internet, c'est vraiment écrit qu'on n'a pas le droit. Sur le site Internet du gouvernement, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de faire pousser du cannabis au Québec dans la province de Québec. Donc, il faut faire attention, euh, euh, informez-vous, informez-vous, mais vous n'aurez pas plus de réponses. Euh, C'est n'est pas très clair. Là, on... Au mois de septembre 2019, le gouvernement du Québec a perdu en cours et puis, il m'a dit que ce n'était pas terminé, qu'il allait renverser euh, le jugement, mais ce n'est pas encore fait. Donc, euh, peut-être qu'éventuellement, euh, dans un mois, deux mois, six mois, dans l'avenir, euh, peut-être qu'on n'aura vraiment pas le droit, là, Faites attention à vous autres, les boys. Faites attention à vous autres. Euh, women va faire pousser là, sûrement un ou deux plans, mais informez-vous sur la loi. Euh, C'est pas, euh, pas clair, clair. Là. Euh, malgré là, euh, ce qu'on lit, ce qu'on voit, là, des fois, il euh, faut, faut checker un peu. Merci à Jean. Pure son, CBD, pas de THC là-dedans, avec des des terpènes, euh, terpènes euh, des terpènes spéciales. Ça goûte vraiment. Ça goûte vraiment. Euh... C'est un party de saveur dans ma bouche. Ça goûte vraiment. Ça goûte vraiment. ça, il est bien loin. Euh, je le goûte pas. C'est vraiment les autres affaires spéciales. Les autres terpènes que je goûte. Euh, le... Il n'y a pas de épicé, épicée. Euh... C'est toutes les affaires bizarres là, qui font en sorte que ça fait ça. Là. Euh... C'est un goût qu'on connaît à la SQDC, justement, sûrement le canatonique, mais il est encore plus goûteux là, que, que ceux qu'on a connus, je crois, là, à la SQDC. Donc, c'est une compagnie de tomates. Compagnie de tomates, hein, ils font aussi d'autres sortes de légumes, là. Village Farm, hein, euh, des poivrons, des piments, des poivrons des mini tomates, des tomates raisins, là, ils font ça, euh, des concombres libanais, là, des petits concombres. Donc, euh, Village Farm, une compagnie en Colombie-Britannique, qui sont lancées euh, dans la culture de cannabis. Donc, euh, c'est vraiment des gens qui, qui, qui, qui savent comment faire pousser des, des, des, des, des légumes qui n'ont jamais fait de pousser de cannabis, qui se lancent là-dedans. Ça donne ce que ça donne. Ça réduit les prix. Quand on réduit les prix, c'est un peu mauvais signe. Euh, T'es obligé de descendre les prix pour, pour écouler les produits. Ça goûte ce que c'est écrit. Euh, en fait, terpène, Mais carte ok, bien là, c'est écrit dans le texte plus bas. À moins que je, je l'ai refait en anglais. Euh, le cardamome, c'est en parenthèse le goyol. Et puis le brown sugar, la cassonade, ça serait le myrcène, hein? Donc, euh, Et puis, le, je regardais en français, c'est quoi le cream cycle? Je pense que j'avais mis en français, puis il m'avait dit cream cycle pareil. Ils disent que ça sent comme le cream cycle. Ça, il écrit encore Cream Saco en français. Des sucettes Cream Saco. Popsicle, Cream Saco. C'est comme des Popsicles Cream Saco. En tout cas, je comprends pas. Euh, les fleurs fraîches, ça c'est Bisabolol. Donc le Bisabolol, là, il y a souvent ça dans les fleurs fraîches. D'après moi, c'est du cardamome, là. Si vous allez dans une petite épicerie fine. Peut-être que ça, je ne pense pas qu'il y ait ça là, au Maxi Super C. Euh, Peut-être au GA, au métro. Allez voir ça, le cardamome. Si vous pouvez respirer ça. Euh, très, très particulier. Si c'est vraiment ça là, que je me souviens. Là, euh... Le Guayole. On a ça dans du cardamome. Je ne sais pas quel, canapis, quel cannabis qu'on pousse dans les serres Bertrand, hein, les serres euh, qui faisaient pousser du, des tomates à Mirabelle, la ville de Mirabel. Je sais pas quel cannabis de canopies qui font pousser là, de toute façon on ne veut pas le savoir. Hein, c'est méchant, je sais, mais canopies, on n'aime pas les arômes de canopies. Euh, Puis ce pas juste Winman, c'est vraiment en général. Euh, j'ai pas vraiment de personne sur Instagram qui, qui va aller se battre pour canopy hein? euh, En général, on a quand même les mêmes opinions. En général, là. Euh, Il brûle très bien. L'humidité était parfaite. Le condam était tout salé. Et puis... Euh, je ne sais pas si l'humidité passe en travers, c'est fait tellement chaud, hein? fait tellement chaud. Je pense à la moitié du joint, puis... On euh... hein, sait que le CBD, euh, ça n'a aucun effet physique. Mais dans la tête, euh, ça travaille un peu dans la tête, hein? c'est pas... Euh... Je pense qu'il est efficace, je pense qu'il est efficace. C'est un gros joint que j'ai roulé quand même. Mais euh, je, je, je, je trouve qu'elle est efficace. Quand même possible de se rendre en Ontario puis acheter du cannabis légalement. L'Ontario, c'est quand même à 1h30 de Montréal. Euh, ça se fait en voiture. C'est vraiment très possible. Regardez sur Internet, là, il y a plusieurs points de vente hein, dans la ville d'Ottawa. J'y étais une fois et puis ça s'est très bien passé. Euh, cannabis un peu plus cher, un peu plus dispendieux. Mais là, avec des, des, des promotions, des price drops, des baisses de prix de 17, 18, 19 Écoutez, euh, ça commence à baisser de 3, 4 dollars. Donc, euh, ça devient un peu plus compétitif euh, au marché du Québec, si vous voulez. Et puis, ce qui est intéressant en Ontario, pourquoi aller en Ontario? Mais Parce qu'il y a des variétés qu'on n'a pas. Euh, Peut-être qu'éventuellement, on va les avoir à la SQDC. Mais si vous voulez être un peu curieux, faire un, un tour de char, hein, faire un tour de voiture. Euh, Peut-être aller essayer une, une marque, hein, une, une compagnie qu'on n'a pas à la SQDC. Faire des petites recherches avant de vous euh, présenter là-bas, euh, savoir un peu où ce que vous en allez parce que si euh, vous arrivez là, puis euh, vous allez être prêt. Vous allez être prêt s'il si, si y a un line-up, une file d'attente euh, pour pas être trop pressé. à être, euh, Parce qu'il y avait beaucoup de variétés là-bas aussi. Là, euh, à SQDC, il y en a 150. En Ontario, je sais pas combien il y en a, mais il doit en avoir pratiquement autant donc. Euh, je vous suggère de faire des recherches avant de vous présenter. Vous allez sur le site de l'Ontario Cannabis Store. Et puis, vous décortiquez ça. Puis, euh, quand vous êtes là-bas, vous savez, vous avez deux, trois euh, produits qui vous intéressent. Là, vous regardez si c'est disponible. Puis, vous les achetez. Donc, on va regarder ça de près, euh, si ça arrive au Québec. Euh, les produits là, Village Farm. c'est pas Village Farm. Je pense c'est juste... Village Farm, c'est le, le... Village Farm qui produit Pure Sun. je ne veux pas me tromper, Pure Sun, Pure, Sun, Pure Sun Farm. Donc c'est ça, je pense que Pure Sun Farm, ça appartient à Village Farm, puis Village Farm c'est la division des, des légumes. En tout cas, je ne voudrais pas me, me tromper, là, je ne voudrais pas m en, m en, massacrer la vidéo à la fin comme ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Un gros merci à Jean. Merci de ta patience, mon ami. Donc, euh, Pure Sun CBD, un produit de Pure Sun Farm. Euh, on peut avoir ça seulement en Ontario, peut-être un jour à la SQDC. J'aime pas le goût, mais les terpènes qui sont indiquées sur le site, c'est vraiment représentatif de ce qu'on goûte. Et euh, à 16%, là, à un moment donné, euh, c'est bon le CBD. Hein? Moi, je trouve ça que c'est efficace à 16%. Et puis, euh, on peut être mal chanceux puis que ça ne fonctionne pas à 16% ou euh, on n'a pas eu une mauvaise batch, si on veut. Mais euh, le hamster travaille beaucoup, beaucoup. Et puis, ça l'aide à ralentir le, le hamster. Donc, euh, je remercie Jean. Je remercie le CBD. Donne un pouce à la vidéo. Et puis, on se revoit très bientôt dans une... Próximo vídeo. Tchau.